Donc, je réponds systématiquement « je ne le suis pas ». Et il euh, y a toujours un ou deux haters qui dit « tu l'as été, tu l'es ». Bon, Donc je vais je voir hein, la vérité sur ces choses-là. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. Comme du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard, moi je ne suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, cette fille Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai <rire>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 C'est Stéphane Edouard et surtout c'est la fin de l'année. Alors comme d'habitude sur ces journées Noël Nouvel An, l'actualité est un petit peu moins prolixe. J'ai pas envie de parler des, de la coercition de l'assignation à résidence, de la restriction de liberté euh, des masques et compagnie. Et donc bah, dans le reste, Alain, je sais pas si tu as vu euh, des... des actus sur lesquels nous pouvions rebondir. Euh, j ai pas vu beaucoup. Alors, j'ai décidé comme ça, euh, on verra si ça devient une série ou si ça reste anecdotique, de vous raconter des anecdotes, justement, des anecdotes de, des ateliers que j'ai animés il y a de nombreuses années. Alors ça me permettra en plus de faire mon coming out. Parce qu'on me dit toujours, en fait, mes, mes adversaires, ça s'est encore passé au tribunal récemment avec les, les avocats de la partie adverse, si tu veux déprécier quelqu'un le... le, le le rendre méprisable, tu le traites de coach en séduction, tu comprends. Je l'ai vécu, croyez-moi, sur des plateaux télé, en radio, au tribunal. Euh, C'est vraiment la façon de te discréditer auprès des yeux de ton interlocuteur, puisque derrière, ça charrie, hein, ça connote tout une, un ensemble de, j'imagine, de techniques de manipulation, de choses comme ça. Et puis il y a quelque chose d'absolument sordide, tu vois. Donc, je réponds systématiquement, je ne le suis pas. Et il euh, y a toujours un ou deux haters qui dit, « tu l'as été, tu l'es ». Bon, donc je vais, je vais ben, la vérité sur ces choses-là. Des ateliers séduction seuls, j'en ai fait de mai 2006 à novembre ou décembre 2006, c'est-à-dire six mois, il y a près de 15 ans. Ça ne m'a pas plu, même ça m'a fortement déplu. Il y avait néanmoins une demande, il y avait un espace, il y avait ce qu'on appellerait en business un, un segment, il y avait un segment de marché. Heureusement, des gens, euh, des, des, des des gens des coachs, eux, que j'ai rémunérés, euh, ont, ont, ont, ont pris la relève, parce que moi, je n'ai pas tenu six mois. Vous allez entendre quelques anecdotes qui vous permettent un peu de, de, de le comprendre, de le mettre en perspective, pas que sur les ateliers séduction, mais sur les ateliers également relooking, que eux j'ai fait pendant, pendant, pendant une dizaine d'années, quasiment dix ans exactement. J'ai également été autre chose. J'ai été hôte d'accueil dans une agence d'hôtes et d'hôtesse. Pendant beaucoup plus longtemps que ça, on ne me dit pas, vous êtes hôte d'accueil. J'ai donné des cours de maths à des, euh, via Academia et compagnie à des, à des, à des, à des les collégiens. On ne me dit pas, vous êtes prof de maths. J'ai coupé du jambon et j'ai servi de la sangria en Espagne sur des centres de B2B. On ne me dit pas, vous êtes charcutier. Par contre, on me dit, vous êtes coach en séduction, tu vois. Alors que tous ces trucs-là, je les ai faits en même temps mais on ne me les ressort jamais. J'ai été trois ans consultant en application mobile chez Orange, chez, euh, dans une boîte de conseil dont mon client était Orange. On ne me dit pas vous êtes consultant en application mobile. Donc pourquoi on me sort toujours coach en séduction tu comprends? Parce que c'est la plus discréditante. C'est celle qui euh, met à fleur de peau les femmes dans la pièce. Je l'ai vécu d'ailleurs une fois en télé. Enfin, il faisait un late night show, euh, sur, euh, non, un, un 19 h sur Comédie. Et j'avais eu, euh, Virginie Fira à côté. Et donc, il y avait mon, mon, mon siège, avec un petit, un petit carton, avec mon nom, etc. Donc, elle, elle ignorait qui j'étais. Et là, il dit, alors, Stéphane-Edouard, machin, qui interviendra dans quelques minutes. Et là, il prononce les mots fatals Il dit, coach en séduction. Et là, la meuf, je la sens générer une bile et une hostilité à mon égard. Et là, elle attend que la, la première pub arrive ou le moins de trucs. Et elle m'insulte, et elle m'insulte, comme ça, cachée derrière sa main à voix basse. Et, pendant, et, elle me, elle me, et en fait, j'ai raté mon, entre, mon interview. C'est-à-dire, j'ai été surpris par tellement de haine prise dans la gueule d'un coup vis-à-vis -vis de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qu'effectivement, j'ai été transparent ensuite pendant, pendant, pendant l'entretien. Donc voilà le but, et ça s'est passé encore récemment au tribunal, etc. Si vous voulez vous ostraciser, vous antagoniser une foule de femmes, voilà vous mettez cette expression sur quelqu'un et... Euh, quand bien même il l'aurait fait moins longtemps que n'importe quelle autre activité, c'est celle que vous sortez, tu comprends Donc oui, je l'ai été, oui, j'ai détesté ça. Globalement, à part un atelier, c'était une purge, à part l'atelier où j'ai connu mon, mon, mon copain Alex, avec lequel nous sommes toujours amis, et d'ailleurs qui est devenu coach par la suite pour moi. Que fais-je Devant ce pavillon de banlieue parisienne, Eh bien, j'attends un certain Alexandre. Les plus fidèles d'entre vous se souviennent d'Alexandre, puisque c'est simplement celui qui d'abord écrivait les articles les plus drôles du site, et en plus qui vous a accompagné en atelier séduction, et oui, on a fait des ateliers séduction, des coaching séduction, comme on dit maintenant. Donc je vous présente pour les nouveaux euh, l'Alexandre de Spike Séduction, qui est désormais l'Alexandre de plus rien du, rien du tout. Il pourrait être Alexandre d'homme d'influence, mais non, même pas. Est-ce que tu es au courant qu'on a changé de nom Non. Voilà. <rire> À part celui-ci, tous les autres, c'était une purge, c'était un enfer, et euh, je n'ai, comme on dirait en italien, « non vede l'ora di smettere ». Je calculais le, le nombre de, de semaines qui me restaient. Enfin, je faisais un atelier par, par, par mois. Et alors, le, le, le point commun avec les ateliers looking, c'était qu'en fait, je sortais beaucoup à l'époque, j'avais 25-26 ans, et euh, j'aimais bien m'habiller, ça m'est totalement passé, mais du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable sachant que j'avais déjà ce, cette capacité à observer et à lier les événements et à les expliquer, je me suis dit, ben, je vais sortir ni plus ni moins. Je serai simplement en compagnie de gens, peut-être un petit peu moins observateurs que moi, ou un petit peu, et on aura des discussions euh, sympathiques et intéressantes, et des interactions avec des gens connus et inconnus. Et euh, pareil pour les vêtements. C'est-à-dire m'adonner à quelque chose qui me plaisait de base, tout en le partageant avec des gens que ça intéresserait aussi, et en plus être rémunéré pour. Donc jackpot, tu comprends L'erreur dans le postulat, et grosse erreur, c'est que j'avais totalement omis un trait masculin. Moi, j'ai 30% de F, donc ce qui me permet de de m'adonner à des choses comme ça avec un, une certaine superficialité, tu comprends Mais là, je suis tombé sur du bon hétéro-binaire bien, bien, bien sévère, qui, en fait, euh, voulait sauter à la destination, mais tout en sautant le voyage. C'est-à-dire que euh, il ne voulait pas apprendre à développer un goût du beau en relooking, il voulait des tenues pour des objectifs précis et il notait quoi mettre avec quoi. Et pour, le, et pour les ateliers séduction, en fait, les coachings séduction, comme vous voulez entendre le mot, oui, oui, coaching, mais surtout, il n'avait aucun intérêt pour ce que j'appelle le badinage, c'est-à-dire l'échange, la, la, la, la les paroles, la fouf, tu vois, les paroles comme ça. Le, les, les échanges badins avec des inconnus, en fait, tout ça leur semblait euh, euh, nocif. Non seulement ennuyeux, mais fondamentalement euh, dangereux. Ils avaient tous peur de se prendre des gifles ou quoi. Et du coup, mon postulat euh, totalement faux était que euh, ces gens n'aimaient pas être là, n'aimaient pas faire ça, et en fait, voulaient s'en débarrasser le plus vite possible. Et d'ailleurs, empiriquement, n'importe qui euh, a traîné dans cet univers-là, tous les forums de drague, etc. C'est pertinemment que dès à l'instant où les gens se casaient, euh, tu n'en entendais plus jamais parler. Donc tout leur, euh, toute leur pseudo-prétention à devenir un séducteur, c'était en fait une façon de se galvaniser, un peu comme euh, Berthier était un killer devant la glace, tu vois. Ah, Berthier, t'es le meilleur. T'es le meilleur Berthier, t'es le meilleur, t'es un tueur, un tueur, un killer, un killer, que la force soit avec toi Berthier, un kill Et en réalité, dès qu'une voulait bien d'eux, il euh, n'y avait plus personne, il disparaissait, il sortait du, du, du game. Donc voilà pour le paradoxe, voilà pour mon erreur. Juste avant de vous raconter les cinq anecdotes, un petit rappel. Euh, normalement, les fêtes de fin d'année sont passées, mais euh, la promotion de Noël est terminée. Donc, les séminaires avec des promotions euh, pouvant aller jusqu'à 20, 30, 40, 50 c'est fini. Et ce n'est pas avant le mois de mai, pas avant le mois de... Enfin, mai début juin. Mmh. Par contre, par contre, par contre, euh, pour les VIP, c'est-à-dire les gens qui ont envie d'investir sur eux sur le long terme, envie de se former, envie de se développer, envie de développer un regard aigu, Critique, intelligent, pertinent sur le monde et sur les relations. Eh bien, Alain, qu'est-ce qu'on leur offre Une paire de lunettes oh yeah. euh, qui, en, non seulement, est très stylée, mais en plus vous préserve les yeux des écrans maléfiques. Voilà. Donc, on sait que vous êtes beaucoup sur le web, nous aussi. J'ai pensé que ça serait un cadeau stylé, intelligent et pertinent. Et c'est pour toute inscription VIP avant le, avant, le, avant le 31 décembre à minuit. Alors, les anecdotes. Alors. Celle-ci, ça fait 15 ans que j'attends de vous la raconter. C'est comme un vin, c'est comme un whisky, il fallait que ça mature un petit peu en fût. Euh, alors bien sûr, euh, euh, je vous demande de me croire, il n'y a aucune euh, hostilité. C'est simplement un fait. Euh, J'en ai sorti cinq comme ça, euh, qui, qui, qui peuvent faire rire ou, ou choquer. Euh, il n'y a aucune, euh, aucune, aucun antagonisme, hostilité, haine ou sentiment négatif de ma part. C'est juste un fait. Mon premier atelier séduction, premier coaching, donc je disais avril-mai 2006. Donc évidemment, comme je te disais avant, pour moi, stupidement, théoriquement, c'était faire ce que je faisais tout le temps, c'est-à-dire sortir dans des lieux dédiés, euh, voilà, passer une bonne soirée, éventuellement avoir trois, quatre discussions euh, ou cinq euh, ou six avec des inconnus, s'il y en a une qui plaisait avec, lequel, avec laquelle l'affinité passait, pourquoi pas la revoir. Sinon, non. Ça a toujours été ma définition de la rencontre. Je n'ai jamais été un stackanoviste avec euh, des, euh, des méthodologies, avec des ABCD, euh, A1, B2, B3. Mais les puceaux, les pusillanimes, les timides, ils voulaient ça parce qu'ils l'avaient vu sur des coachings américains. Tu sais, des espèces d'organigrammes. Donc déjà, à l'époque, j'étais à contre-courant parce que je refusais les, les acronymes. Euh, les abréviations, les acronymes, le jargon anglo-saxon et les méthodes à l'américaine. Pour ceux qui diraient que j'ai retourné ma veste, c'est visible sur mon site. Euh, vous verrez la date de publication, hein, je, je n'ai jamais changé de ligne euh, là-dessus. Donc je me disais, au lieu de sortir avec un, un copain ou euh, des amis ou une copine, ben, je vais le faire avec un inconnu, et puis ça va bien se passer, puis à la fin il va me payer. Tu vois. Et donc, évidemment, st stupidement, je donne rendez-vous dans mon lieu habituel. Je sortais beaucoup au Kong à l'époque, qui était ce, ce, ce bar de nuit euh, situé au dernier étage de, de l'immeuble Kenzo au Pont-Neuf. Et, et, et donc, je, je lui donne rendez-vous, évidemment, puisque pour moi c'était la normalité. Je prends mon soir de sortie, enfin un soir de sortie qui devait être normal, genre le, le vendredi ou un truc comme ça. Jamais le samedi, j'aime pas ça. Et je donne rendez-vous à ce garçon-là dans mon lieu normal. J'arrive un petit peu en avance, un peu nerveux. C'était mon premier atelier, mon premier coaching. J'attends personne. Donc je connaissais un petit peu vaguement un petit peu tout le monde. Enfin, de vue, comme on se connaît la nuit, tu sais, on se connaît sans se connaître. Alors, ah tiens, toi, tu, tu bois si bon. Et j'attends, et je ne vois personne. Et vers... On avait rendez-vous à 30. Je ne sais plus si c'était 20-30 ou 21-30, un truc comme ça. Et vers 34-35... Je vois passer une ombre, mais quand je te dis une ombre, les, les tabourets étaient en hauteur, comme ça, le bar était, était rétro-éclairé, orange, ça paraît un peu kitsch maintenant, mais à l'époque c'était tendance, hein, et tendance ne survivent jamais 15 ou 20 ans, et je vois passer un petit pas très grand, cheveux longs, euh, bizarres, mais passer derrière nous, très vite en fait, comme euh, un technicien qui aurait, euh, euh, je ne sais un, un, condition, un réparé un moteur de clim, ou, euh, absolument pas comme un client. Donc je le vois allongé, donc je, le, je me dis quand même, c'est peut-être lui, on ne sait jamais, regarde-le, il y avait peut-être 20 personnes dans l'endroit, pas beaucoup, 25, et j'étais le seul, tout seul. Donc si tu veux, entre le mec tout seul et le chapeau, je veux dire, et vers l'entrée, Enfin, et euh, tu ne peux pas louper, quoi. Et là, je vois ce, ce, cet homme-là, ce, ce garçon-là, qui est passé une première fois, qui va se noyer au fond, euh, vers la fenêtre, qui revient, et je le, je le fixe en me disant un moment, si c'est lui, nos regards vont se croiser, et euh, il, va, il va dire quelque chose. Et donc il repasse devant moi une seconde fois, toujours comme ça, assez, assez bas, bon, on était sur des chaises surélevées, et il ne jette, je m'en souviendrai toute ma vie, pas un regard à personne. Personne. J'ai rendez-vous dans un endroit, je, je regarde les gens, à la base. Donc je, je, je finis mon cocktail, je regarde mon téléphone et je me souviens, merde, il ne peut pas me joindre. Personne ne vient. J'attends, je ne sais pas, 40 minutes, trois quarts d'heure, une heure... 1 heure. Puis au moment, je me sens un petit peu con, j'étais agacé, tu vois, je me dis, mais attends, mais je suis quand même bien sûr d'avoir écrit ça, j'ai bien, bien écrit que c'était le bon endroit, j'étais sûr et certain. Je rentre chez moi, et je vois un message privé, parce qu'à l'époque, on parlait par message privé sur les forums, qui me dit, euh, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je, je suis venu, je ne t'ai pas trouvé. Et là, je dis, euh, effectivement, à 34, 35, il y a quelqu'un qui est passé en coup de vent, qui ne s'est pas assis, qui ne s'est pas installé, qui ne s'est pas arrêté, qui n'a regardé personne. Et honnêtement, qu'est-ce que tu voulais que je fasse enfin, Je n'allais pas me lever et t'interpeller. Et, et, et tu as rendez-vous dans un lieu de sociabilisation, tu arrives, tu t'assieds, tu commandes un, un coca ou n'importe quoi, et tu regardes autour de toi. Et cette première discussion, c'était lui, hein, pas de suspense, c'était bien lui, etc., cette première discussion m'a paru tellement surréaliste, mais surréaliste, que j'ai immédiatement compris que ça n'allait pas être une partie de plaisir, et qu'en fait, ce qu'on appelait atelier, ou à l'époque, workshops, un workshop séduction, en fait, ça allait être d'apprendre à des asociaux l'extrême base, l'extrême normalité, du, du, du comportement en extérieur. Et que c'était des gens qui ne sortaient jamais, en fait. Et là, j'ai compris que ça n'allait pas être pour moi. Avant même d'avoir fait le premier. Alors, si vous voulez d'autres anecdotes sur des ateliers séduction, dites-le en commentaire, je vous en raconterai, j'en ai plein. Euh, moi, directement seul, je vous dis, j'ai capitulé au bout de six mois, mais après, j'ai eu Alexandre, Djibril euh, a fait des ateliers séduction, Kevin a fait des ateliers séduction pour moi, Pierre. Pierre Ollier, père le banquier, là, qui fait maintenant le, le, le conseiller bancaire sur Internet, a été mon coach séduction pendant, pendant, pendant des années. Anecdote relooking, t'en veux quelques-unes Alors, il y en a une que j'ai déjà racontée, mais elle vous plaît, alors je la fais vite, c'est le sac à dos. Tu la connais pas, la ligne des sacs à dos Donc, un de mes premiers relooking, pareil, 2007-2008, quelque chose comme ça il y avait une maison de parce qu'à l'époque j'allais chez des maisons un peu prestigieuses j'avais ce, ce biais là ça m'est ça m'est passé on a tous eu des phases il faut savoir euh, re se retourner vers soi avec autodérision et voir euh, quand on a exagéré euh, je reconnais que c'est vrai que je, je donnais un petit peut-être un peu d'importance ou un peu de plus j'aimais bien le vêtement mais j'aimais bien le service aussi je trouve que les les, les maisons de couture de luxe comme certains grands hôtels et quelques rares lieux, sont encore des lieux où la gangrène de la barbarie, à l'époque, n'avait pas encore trop sévi, et on pouvait donc se comporter, eu égard à ce qu'on payait, comme un client relativement exigeant. Et donc, parmi ces maisons-là, je ne dis pas que je les aimais toutes, il y en a deux que j'aimais bien, qui étaient Yves Saint-Laurent, à l'époque, je ne sais plus qui était le directeur de création, tout ça me passe au-dessus de la tête, maintenant, mais totalement indifférent, et Gucci. Donc, on sort de chez Yves Saint-Laurent, je l'ai déjà raconté, mais je l'adore, et un client avait ses sacs à la, sacs à la main, sachant qu'en plus, dans ces maisons-là, les sacs sont beaux, euh, le, le, les matières sont belles, c'est bien emballé, enfin... Je ne sais pas si tu as, si as déjà acheté un truc chez, chez Dior ou chez Yves Saint-Laurent. Le, le, la, la personne met un quart d'heure à faire le sac, c'est emballé dans du papier de soie, les étiquettes sont belles, enfin... La première fois, tu es content, en fait. Si tu es branché correctement, tu vois, si tu as une sensibilité normale, tu es juste tout content de tenir ton petit sac à la main. Et un avait ses sacs, et l'autre rien. Et au début, mon, mon... j'étais concentré sur l'étape suivante, je percute pas, et je me dis, tiens, il y en a, on n'a rien acheté. Et on parcourt quelques mètres dans la rue, une cinquantaine de mètres, et je me dis, mais, mais toi aussi on a acheté des choses, c'est pas normal que tu t'aies rien. Et en fait, il avait tout sorti des sacs, il avait jeté <rire> les sacs, et, et tout mis en boule dans un sac à dos. Genre je sens des le En boule, non mais pire, en boule. Ouais. As des vêtements d'un certain prix, avec des matières qui méritent, qu'on s'y intéresse ou pas, un minimum de respect. Parce qu'objectivement, c'était beau. La beauté, c'est pas subjectif, c'est objectif. Il y a plein de, de, de gens qui savent qui l'ont dit. Shakespeare le premier. Quelqu'un qui sait son habit de l'emporter sur 500, qui ne savent pas. Euh, Cochet aussi. Je sais que c'était beau. Euh, en boule. Est-ce que tu imagines un vêtement de luxe soigneusement plié, repassé dans du papier de soie, en, machin, le tirer, le foutre en boule dans un sac à dos. Voilà. Là, j'ai compris que euh, le disant allait être très très long. Très, très long. Souvenez-vous que mon credo n'a jamais été de les transformer, ça a été de faire mieux, mais en restant eux. C'était le même en mieux. Hein, D'ailleurs, tous mes concurrents me l'ont piqué, ça maintenant, vous l'avez lu après sur, euh, sur d'autres sites, sur Bonne Gueule, sur, euh, sur euh, je ne sais pas quoi, comment s'appelaient les autres c'est moi qui ai commencé à dire le même en mieux. J'ai essayé de comprendre l'intention, je voyais là où ça n'avait pas abouti, et j'ai essayé de le rendre comme lui en mieux. Donc quand vous voyez un type avoir je sais pas quoi une doudoune, et que c'est un peu trop sportswear, et que vous vous dites tiens, euh, c'est pas génial, oui, mais sauf qu'en fait c'est ce que le mec aurait voulu faire, connaissant les codes, les boutiques et les associations. C'est comme ça que je raisonnais. Et donc là j'ai parlé avec ce type là qui était vraiment, qui s'était pointé dans des, des vêtements informes, informé femme et j'avais deviné que son, son modèle, entre guillemets, sa référence, qu'il aurait voulu faire maîtrisant les codes, c'était une espèce de d'Indiana Jones un peu urbain. C'est-à-dire que ce pas un urbain, c'était un mec, euh, voilà, un, je sais pas quoi, c'était un, un casanier d'Ile-de-France de, de, de, de, de qui ne sortait pas beaucoup, etc. Et donc du coup, quand il se retrouvait dans un contexte très urbain, il était un peu dépaysé, peut un peu hors de sa zone de confort. Et donc, je lui ai fait une espèce d'armure, de, de, de guerrier, d'aventurier, mais quand même, tu vois, pas ridicule. Pas du cosplaying, pas un déguisement. Je lui ai fait un truc un peu mi crocodile dundy mi-Indiana euh, Jones, mais en version année 2000 urbain. Et j'en étais super fier, vraiment. Et alors, vous allez me dire, où est l'anecdote Elle arrive. En fait, ce mec-là n'est jamais revenu. Vous allez me dire, bah il t'es mauvais, il n'est pas revenu. Non. Tu sais pourquoi il n'est pas revenu Parce que ce mec-là voulait une tenue. Tu sais pourquoi il voulait une tenue Au mariage. Presque. Parce qu'il avait rencontré une fille en Thaïlande, sur un blog ou je sais pas quoi, ou une agence matrimoniale ou machin. Et en fait, il voulait simplement une tenue pour l'attendre à la descente de l'avion. Il ne l'avait jamais vue. Hein. Donc en fait, il voulait lui faire un, un, un, un, un, un effet la première fois. <rire> C'est-à-dire qu'après, il ne peut pas il peut plus redescendre. Mais... Donc le mec, et j'ai beau eu, je suis pas le plus grand diplomate, mais quand même, je suis assez précis. J'ai beau lui expliquer dans tous les sens, avec pas mal de précision, que ça me semblait discutable. Parce que euh, euh, qu'est-ce qui va se passer quand euh, le lendemain ou le soir même, euh, elle va voir que as une tenue de Superman que tout le reste, c'est du sous-décathlon, eh bien, euh, non seulement il n'avait pas la réponse, mais il s'en foutait et il ne voulait même pas en parler. Il ne voulait pas en parler, ça ne me regardait pas, en fait. J'étais le type qu'il payait un certain prix pour lui fournir une tenue, une fois. Point. Moi, j'en suis... C'est un des relookies. Alors, certains ont vieilli parce que la mode a... a T'imagines bien, en 15 ans, à quel point la mode a changé. Celui-ci, je l'aimerais toujours. L'avant-après, je le trouve formidable. Et en plus, tenez compte des contraintes. On n'est pas sur Internet avec une, une, une profusion de choix. On a un temps limité, on a un choix limité, on a, il faut le temps pour se rendre d'une boutique à l'autre, etc. Faut il a taille, faut qu'il y ait la taille, il a dispo, faut qu'il y ait la dispo, il faut que machin, faut qu'il a... Franchement, c'était un masterpiece. C'était un capolavoro. lavoro. Ce relooking était un capolavoro. Et je ne l'ai jamais revu, parce qu'il s'en foutait. Voilà. Euh, les filles. Alors j'ai relooké 4 filles en, en 10 ans, hein, c'est pas beaucoup, euh, c'est la numéro 3 dont j'ai envie de vous parler. Donc elle est venue avec un client qui lui pour le coup était un, était un fidèle, qui était venu à, à plusieurs reprises, qui était, qui était très content, etc. Et un jour il me dit « est-ce que tu veux que je t'amène une amie euh, voilà, qui n'a pas trop le style, qui n'a pas trop le swag euh, ?» bon. Moi je dis « écoute, euh, ne lui promets pas bon, et merveilles. des, des hommes j'en ai eu des milliers, des femmes j'en ai eu deux, de, de, de clients en, en relooking. » Donc ça sera ma troisième. Elle me dit bon, il me dit d'être d'accord ça. Et là, je vois arriver une meuf. Je vais m'abstenir de toute toute toute remarque péjorative. Factuellement, la meuf était en tong. Mais quand je te dis en tong, pas des tongs urbains, euh, non, non, des tongs en plastoc. Les, les, les ongles des pieds pas faits, les ongles des mains pas faits, euh, no make-up, bon les no make-up pourquoi pas, je veux dire, je ne suis pas pour le, le, le grand ravalement, comme j'ai dit récemment sur Twitter à propos de Marlène chapa J'aime bien les filles nature, mais il y a nature et nature. Euh, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas peur en marchant dans Paris, en tongs, avec des vieilles tongs défoncées en plastoc à 10 balles, euh, d'avoir juste les pieds dégueulasses. Et là, elle me dit non, ça va. Je, on passe devant Kenzo, où je connaissais vaguement deux, trois trucs, on rentre. Et là, euh, euh, pour essayer des chaussures, en fait, la vendeuse amène la boîte et elle voit ses pieds. Et en fait, elle commence à dire, il hum, va falloir mettre des chaussettes, vous en avez... Attendez, enfin, et, et, et tout le monde mourait de honte et de gêne, sauf elle, en fait. Elle était sale, elle sentait mauvais. C'est des faits, hein. C'est vraiment... Tous les vendeurs l'ont vu, ils étaient mal à l'aise, voilà. Certaines ont essayé diplomatiquement de lui expliquer qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle, etc. Et... et euh, du coup, on n'a rien acheté, et j'étais payé à la com, j'étais payé au pourcentage des vêtements. Donc en fait, en passant une après avec quelqu'un, enfin une après midi mettons, deux heures, deux heures et demie avec quelqu'un sans rien acheter, à part la compte, qui était, je crois, de 100 balles, euh, j'ai pris zéro. Mais... Je me suis dit, Stéphane, gentleman, à un moment tu mets fin à, à, à, à l'aventure et tu dis, écoute, voilà, il y a des bases. C'est pas moi qui te le dis, ce sont des femmes qui te l'ont dit, ce sont des professionnels qui te l'ont dit. Donc tu vas gentiment essayer de maturer tout ça et on va se revoir, euh, peu importe le temps que ça me prendra. Euh, voilà. Elle rentre. Et là, elle me fait un courrier euh, où, en gros, je suis une grosse buse, je suis un incapable, j'ai pas réussi à la relooker. Et euh, il faut lui rembourser la compte, sachant qu'il était écrit partout que les accomptes ne sont pas remboursables. Et la dernière anecdote, euh, ce euh, n'est pas une anecdote sur des clients, c'est une anecdote sur des gens qui pensaient que c'était très facile. Parce que, évidemment, fréquentant beaucoup les, les boutiques, à la fois à titre personnel à l'époque et puis après à titre professionnel, j'ai noué des relations, voire des amitiés, une ou deux. Et ces relations amicales, à la fin, ce sont, enfin, même au début, enfin, tout le temps, ont été curieux de, de, de ce que je faisais. Ils ont cherché à comprendre comment, comment je me rémunérais. Ils ont vu que, que j'étais bien rémunéré. Mais c'est aussi parce que, en général, quand on est bon dans ce qu'on fait, et, et qu'on le fait souvent et beaucoup, ben, on est bien rémunéré. Et ils se disaient, mais quand même, ça a l'air pas mal. Est-ce que ça te dirait pas que je t'accompagne Beaucoup ont essayé de développer cette activité-là. Et deux fois, j'ai accepté euh, quand j'étais vraiment sous l'eau en termes de, de, de, de quantité d'ateliers, de clientèle, etc., j'étais sous l'eau, j'ai accepté deux fois qu'on qu qu m'accompagne. Donc à deux, j'ai dit, d'accord, tu viens, on fait un essai, et euh, si ça va, je te confierai certains des ateliers avec l'autorisation des clients, euh, et tu seras rémunéré comme mes autres coachs, c'est-à-dire un pourcentage d'un pourcentage, machin, facture, TVA, tout, tout clair, tout carré, auto-entrepreneur, blablabla. Bla bla. Deux professionnels... Du monde de, entre guillemets, la mode. Deux personnes qui, enfin, on ne parle pas de deux, de deux mecs au RSA euh, qui me disaient, euh, oui, t'inquiète pas, ça n'est rien, je, on voit ce que tu fais, c'est facile. À la fin de leur première journée, alors qu'on était deux, ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes, hein, ils étaient tellement épuisés, et ça les a tellement, et les, les clients les ont tellement saoulés, que j'en ai revu aucun des deux. Ils n'ont jamais... Ils sont tous retournés dans leur petite boutique euh, tranquillou. Même si moi c'était beaucoup beaucoup beaucoup mieux payé, ils n'ont jamais voulu le faire. Et ça c'est symptomatique des gens qui ne se sont pas essayés à la chose et qui t'expliquent que c'est facile et qui ferait beaucoup mieux pour moins cher. Après j'ai trouvé Antoine qui m'a fait des relooking pendant des années, qui était très correct. Je crois que Pierre Ollier, là, Pierre le Banquier en a fait quelques-uns aussi, et puis Kevin. Mais vraiment, mais sur la, sur la quantité, sur les dizaines de personnes qui m'ont dit « Oh, on voit ce que vous faites, on vous voit passer, là, hop, c'est simple, etc. » C'était nerveusement, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Voilà, des petites anecdotes de fin d'année, sans méchanceté, des faits, des choses réelles, des, des anecdotes qui prennent sur le moment qui me paraissaient sans importance, mais maintenant, en y repensant avec le recul, elles se sont patinées et matinées euh, d'un certain vernis du temps. On ne va pas en faire tout le temps, vous inquiétez pas, ça sera rare, ça sera pour parsemer comme ça l'année. Bref, aujourd'hui, la meilleure façon d'entrer en contact avec moi, c'est certainement pas d'aller faire les boutiques parce que je les fais plus ni pour moi ni pour vous, sauf exceptionnellement, je crois que j'ai dû le faire une fois en 2018 ou 19, quelque chose comme ça. Le meilleur moyen maintenant de rentrer dans mon cocon de chaton de combat, c'est difficile à dire cocon, de chaton, combat, c'est de devenir VIP. VIP, c'est un séminaire par mois, vous m'appelez autant que vous voulez, vous avez une application pour communiquer, avec, pour communiquer avec les autres, des podcasts en plus, des réductions en plus, etc. Et pour tout abonnement avant le 31 décembre, on l'a dit, cette superbe paire de lunettes, pour humains, pas pour chats, vous sera offerte. Voilà, Nono vous attend pour vous accueillir, et moi je vous dis, bah, écoutez, peut-être à l'année prochaine, je ne sais pas exactement à quelle date sortira cette vidéo, mais ça sera peut-être proche du, du nouvel an.